ג'וד מorgen אליי דן ליתשושה אודר ללו נישמאת יעקב בדנisha, ainsi que les fouats, ארבע שמואל בן נבתר考查犹利以色列. Si vous souhaitez aussi devenir prochain étudiant, n'hésitez à contacter les cinq minutes éternelles. Nous étions dans la secrète Megillah, peregdalat mishna zain, קהן שיעש מומין, לא יסאית כפاف. רבי דוד אומר, אע"מ שאיו ידAV וצובות יסתיש ופועה, לא יסא את כפاف מפנאי שעה מסתכלים בו traduit Directement, une chèque cherche pas de rapport direct avec un euh, ah, euh, jusqu'à la fin de la Maseret, En fait, on va parler toutes sortes de, de choses qui peuvent invalider les koanim On a en rapport avec le fait qu'on a parlé avec ce qui est invalide pour monter à la Torah, à la lecture de la Torah. Alors maintenant, on va parler aussi des choses qui invalident un Kohen pour venir pour pour aller faire la tfila pour aller faire la, la missette kapaïm lorsqu'il va faire la brinchale. La Et puis après, on continuera jusqu'à la fin de la Maseret avec toutes sortes de personnes qui. Qui ont eu, selon leur conduite, ils vont avoir une tendance à la piqure soute, à être un peu une tendance à la je sais pas, être mécréant, à, à contester. Donc euh, il ne faudra pas le laisser monter à la Torah, comme ce qu'on va voir. Pour le moment, on parle du Kohen. Kohen chez Yash Beyadav Moumin, un Kohen qui a dans ses mains un défaut. et Une requête, est-ce qu'il faut dire Beyadav ou pas D'accord Pour le moment, on va juste parler de Kohen chez Beyadav Moumin, un Kohen qui a dans ses mains des défauts. Eh bien, un défaut, c'est-à-dire un membre tordu, un membre cassé, un membre manquant, eh bien, l'Oïssa est capable, il ne pourra pas littéralement lever les mains. C'est-à-dire, d'abord on explique, le, la Birkat de Kohanim, il faut la faire avec béni si -ad en levant les mains, comme vous avez déjà vu les Kohanim qui font à la synagogue, la Birkat de Kohanim, ils lèvent les mains et ils bénissent le peuple euh, avec les mains levées. Maintenant, il faut savoir que il ne faut pas regarder les mains de Kohanim. A notre époque, on est plus tellement confronté parce qu'on a adopté, je ne sais pas à quelle époque de l'histoire, l'usage de se couvrir avec le talit pour ne pas avoir les mains dénudées. Initialement, le Kohen montait faire la b Kohenim avec les mains libres, et il faisait comme ça. Enfin, chacun, collant, ou en collant, en éloignant, ou peu importe. Mais en tout cas, il levait uniquement les mains, et on voyait, on pouvait voir ses mains. Or, la elle dit que celui qui voit les mains de Kohanim pendant qu'il fait la b Kohenim et il perd sa... Vu, au moins partiellement, ses, ses yeux s'assombrissent, littéralement, et parce qu'il y a la Shrina qui, est, qui réside sur les mains des Kwanim, au moment où ils font la l'abattra. Du, du coup, pour ne pas qu'il... Euh, du coup, s'il va monter, faire la Bika et qu'il a des mains bizarres, alors vous imaginez bien, entre les enfants et les adultes et les vieux, et tout le monde est, qui va se regarder le, le phénomène un peu original, il a un doigt manquant, il n'a pas un doigt manquant, et du coup, tout le monde va s'attendre, regarde regarder. Khamim, ils ont dit, vous savez quoi Si toi, le Cohen, t'as un défaut dans les mains, tu ne montres pas faire le bébé D'accord Maintenant, en réalité, l'Agmal précise en fait que c'est pas que dans les mains, il en va de même aussi, s'il si a un défaut, même dans les pieds, même dans autre chose, parce que du coup, quelqu'un qui a un défaut quelque part, les gens vont se mettre à le, à le dévisager, et à le, à le déshabiller du regard, à regarder de partout, ah, t'as vu ses pieds, hein peut-être que si dans sa tête, il y a aussi un... Et du coup, on va se mettre à regarder ses mains aussi. Et pour ne pas regarder ses mains, donc, quelqu'un qui a un coin, qui a un défaut, il ne pourra pas monter avec D'accord Ensuite, Rabbi Afmi, Yadav, Istis, Même celui qui avait ses mains peintes de Istis, Ophoua, ce sont deux espèces de teintures. Une qui a une tendance au bleu, une qui a une tendance au rouge. Et pourquoi Quel est le problème il Kapav, lui, il ne verra pas non plus les mains. Pourquoi mais Penéchéam, Isaac, beau parce que les gens vont le regarder. C'est-à-dire, c'est pas la peine d'avoir un défaut intrinsèque au membre, même si tu as même une couleur bizarre sur la main parce que tu es un tenturier, que... et du coup, quand tu vas mettre les mains, ils vont dire Regarde, il a la main violette. Du coup, tout le monde va s'attendre à le regarder. Et on ne veut pas qu'on regarde pendant qu'on fait le bacatonisme. Donc, il ne faudra pas, il ne devra pas, pas, pas faire non plus de la de D'accord Ça, c'est ce qui est écrit dans la Mishnah. Maintenant, une précision très importante c'est que Imdash Behiro. Quelqu'un qui a l'habitude, une fois qu'on s'habitue à quelqu'un qui a un défaut, on va le regarder une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ça y est quoi. Il faut changer les... il faut des nouveaux titres dans les journaux, d'autres fond. Donc du coup, la même chose aussi, quelqu'un qui a l'habitude un coin, qui a l'habitude, on a l'habitude dans notre ville, que ce coin il est bizarre, il a, il a un problème, il a une main paralysée, il a... D'accord, on le connaît par cœur. Du coup, quand il va monter par le docteur on ne plus se mettre à le à scruter ses mains et à le regarder, comment... Donc du coup, si il est... on a l'habitude dans sa ville, il est dans sa ville. Ou Encore, si tous les habitants de sa ville on, il y a beaucoup de teinturiers, on a beaucoup qui de... ont des mains sales sans se prendre la tête. Ça peut être tout simplement un garagiste aussi, ils ont toujours les mains noires, les pauvres. Et euh, sauf ceux qui décapent tous les jours, mais c'est. Bref. Donc, du coup, si dans la ville on est tous euh, des teinturiers, par exemple, ou. Alors, dans ce cas-là, on ne va plus craindre que les gens vont regarder, donc il pourra faire la Nessia de il pourra faire la birkat Konim en levant les mains. Et crains plus que les gens ne soient à le regarder, d'accord C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine notes, la tout cela.